C'est génial. Je viens te dire que dans mon droit tu es celle qui me rend dingue. Hein? j'arrive pas à dormir quand je te vois. Ok, vous c'est prêt. Écoute, c'est cool. comme un flow dans mon ghetto. Ma gosse du cas que je y amo. On me le melo l'homme, du cat, Elle est vraiment dans le nolo. Avec son cœur qui me fait rêver. Avec sa voix qui me fait flipper. Aïe au à tout ce qui me fait chavirer. Elle me rend ding, ding, ding, ding. Elle me rend ding, ding, la fille du quad Ding, ding, ma godonga. Ding ding. Ding, ding, ding, ding. Elle me rend ding, ding, ding, ding. Elle me rend ding, ding, la fille du quad je me sens si bien quand je suis près de toi Tu es ma life, Mamie si je vis c'est juste pour toi Mais quand ton téléphone sonne la night Je suis jaloux et ça me fait très mal Tu es si belle, mon a comme celle La grande tu es la seule que moi j'ai Deng Deng Deng le ding, la vie du elle me rend ding, ding, ding, ding, elle me rend ding, ding, yeah. la fille du code, yeah. ding, ding, la no. oh yeah. rend du ding, yeah. Yeah. Go, ding, ding, ding, ding, du dang, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, Ding, ding, ding, je suis mon Elle mon ding, Ding, ding, ding, ding, ding, oh, oh. Moi, ding Moi je suis ding, ma dos du corps le ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, Dont on va,